Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais vous parler de l'indicateur stochastique. Vous savez que c'est un indicateur qui est déjà très ancien mais qui est encore utilisé par un grand nombre de traders et qui en fait un indicateur vraiment essentiel lorsque vous cherchez une méthode de trading. C'est l'indicateur que je privilégie dans ma formation au scalping. Donc il permet de faire des trades à court terme à plus long terme, moi je l'utilise principalement donc pour euh, prendre les meilleurs points d'entrée à très court terme, donc sur le 1 minute, mais je l'utilise également en analysant le 5 minutes et le 15 minutes, de manière à avoir une probabilité d'avoir un trade qui part dans le bon sens euh, dans 90 à 100% des cas. Je regarde également le stochastique sur le H4, donc sur le 4 heures, qui me donne très souvent la tendance de la journée, et je vais dire que dans, dans 90% des cas, effectivement, il me donne la tendance de la journée. Donc j'explique tout ça dans ma formation au scalping, Donc vous avez un lien ici au-dessus pour ma formation au scalping, qui est je pense une formation très performante, puisque je sors maintenant ma version 2.0 que tous mes étudiants vont recevoir gratuitement, donc euh, pour moi j'estime qu'un étudiant qui investit euh, dans un cours a le droit d'avoir toujours des améliorations lorsqu'on les apporte et c'est ce que je fais donc j'amène toujours des améliorations à mes étudiants, si c'est des nouveautés bon, je demande une petite participation mais là euh, ce que je sors maintenant la version 2.0 c'est une amélioration de la version 1.0 donc où j'ai retravaillé euh, toutes les parties, j'ai mieux structuré euh, cette formation et je pense que beaucoup de mes étudiants vont être euh, très contents de recevoir cela. Euh, j'ai travaillé certains points particuliers euh, sur lesquels ils avaient des, des difficultés, et je pense que notamment le chapitre sur le stochastique va leur faire euh, très plaisir parce que j'avais un certain nombre qui avaient des difficultés à trouver le meilleur point d'entrée. Donc euh, je vous dis, c'est pour moi, le meilleur indicateur pour prendre les meilleurs points d'entrée, c'est le stochastique. C'est un indicateur donc qui, a, qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de traders qui en fait un indicateur à privilégier. Et si vous ne savez pas bien l'utiliser, entraînez-vous sur un compte de démonstration ou suivez une formation comme ma formation Scalping et ça vous aidera que vous soyez à court terme